Donc cette technique va permettre, en euh, travaillant sur les chakras dits secondaires, d'apporter une harmonisation globale, à la fois physique et aussi un apaisement mental. Ça permet justement de, de diminuer le stress et de se sentir plus serein. Donc on va commencer, comme vous le voyez, par les pieds. Là au pied, c'est un chakra aussi, que le chinois appelle Laogong. Ensuite, nous allons nous déplacer les mains au niveau du tendon d'Achille. Donc on pratique la technique, comme je, je l'évoquais tout à l'heure, de se connecter à nos deux mains à la fois, pour plus d'efficacité. Ensuite, mes mains vont se déplacer sur un endroit démolé qui soit un endroit de tension aussi. Cet endroit est facile à repérer. Ensuite, nous allons poser les deux mains derrière les, les genoux, dans le creux poplité. Évidemment, non, non. en réalité, on reste un peu plus longtemps sur chaque partie. Donc, observez mes mains où elles sont met une cuisses à l'intérieur. Ensuite, nous allons vont se poser sur le crétiliaque. Dans l'aile. Ensuite, sur les bas des côtes. ici ce qui un chakra le creux des épaules je continue par les coudes je vais établir la connexion entre notre main gauche et notre main droite le poignet, là aussi un chakra, terminé au creux des paumes de la main, dans le milieu de la paume de la main.